Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 19 au 25 juillet. Je vais vous parler euh, des aspects que vous allez retrouver cette semaine, comment euh, ils vont avoir de l'influence sur vous et comment vous allez pouvoir les gérer, les affronter, en faire quelque chose de positif. Je vous rappelle que vous avez aussi votre vidéo euh, du mois d'août, euh, 12 vidéos, une par signe, et que euh, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et si vous avez une question à poser, sur Tipeee. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux bons aspects. D'abord euh, l'entrée du soleil en lion le 23, le lion c'est euh, le signe roi du zodiaque, et en plus de ça, c'est un signe de feu comme le vôtre, donc ça va décupler votre énergie. Et ensuite nous avons encore un autre très bel aspect, c'est pour le deuxième décor cette fois, c'est une harmonie entre Mars et Jupiter. C'est-à-dire que si vous avez l'esprit de compétition, il va être décuplé par cette configuration, ou alors si vous avez une décision à prendre, vous irez euh, vous avancerez vraiment sans vous poser de questions. Et justement cette semaine, il est important que vous ne vous posiez pas trop de questions, que vous ne preniez pas, euh, comment dire, que vous ne vous ralentissiez pas en, en réfléchissant trop, et en même temps que je vous dis ça, je me dis mais c'est pas possible, le bélier il agit avant de réfléchir. Oui, mais les planètes en cancer, elles, elles ont tendance à, à vous freiner un petit peu, à vous faire réfléchir, à, à, à surtout à vous rappeler vos expériences passées. Et ça, c'est important de se rappeler de ces expériences passées parce que à chaque fois, c'est une leçon qu'on prend, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc si vous voulez bien euh, affronter, bien gérer, euh, les aspects de cette semaine et donc votre situation, eh bien il faut que vous vous référiez à vos expériences passées et non pas que euh, vous agissiez euh, sans réfléchir comme vous le faites d'habitude, mais je pense que la conjoncture de toute façon va vous inciter à euh, vous retourner euh, et euh, sans vous transformer en statut de sel, bien évidemment, euh, au contraire, à vous enrichir de ce que vous avez appris, de vos expériences passées, et euh, pour ne pas euh, reproduire certaines erreurs dans le présent. Vendredi sera une bonne journée, mais euh, assez exclusivement pour le 3e décan, euh, la lune sera au Verseau et donc euh, bah, vous avez des projets très certainement ou de partir en vacances, ou alors de rentrer hein, de vacances. Mais enfin, je pense que c'est quand même un peu tôt. Si vous êtes des juilletistes, comme on dit, eh bien, bon, vous avez encore une petite semaine devant vous. Hein. Donc, euh, bon, de toute façon, l'important, c'est que vous ayez un projet, parce que le projet, ça rend optimiste. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du bon pour certains et du un petit peu moins bon pour les autres. Ce qui est bon, c'est pour le 3e décan, une rencontre entre Mercure et Vénus qui parle d'amour, hein? alors d'amour peut-être que vous espérez, que vous attendez, ou d'amour qui est là installé et euh, qui va euh, s'exprimer, hein, parce que Mercure, c'est quand même l'expression. Donc, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, ou si vous êtes marié, vous avez votre conjoint à côté de vous, s'il vous plaît, dites-lui des mots d'amour, c'est le moment avec une conjonction Mercure-Vénus. Même si Mercure est rétrograde, vous serez un petit peu timide, ou alors bah, peut-être vous n'aurez pas très envie de dire des mots d'amour, mais je pense que ça va rassurer euh, l'autre hein? et euh, qu'il a peut-être besoin d'entendre des mots d'amour. Demandez-lui ou demandez-vous à vous euh, si par hasard vous n'aimeriez pas, si vous étiez à sa place, qu'on vous dise des mots réconfortants, des mots qui prouvent que bon, vous êtes aimé. C'est important pour vous et c'est important aussi pour les autres. Hein. Ne croyez pas qu'ils s'en fichent de ce que vous pouvez ressentir pour eux. Ensuite, il y a un aspect un petit peu plus difficile pour le deuxième décan, qui est un aspect dynamique, on va dire, de Mars. On en a parlé la semaine dernière pour le premier décan, mais là, c'est le deuxième décan qui le reçoit et qui, c'est un aspect qui vous rend très dynamique, très réactif, très euh, allez on décide tout de suite, etc. C'est pas tout à fait votre nature, hein? le Taureau il a besoin de temps pour réfléchir, pour faire les choses, etc. Donc vous allez être en lutte contre vous-même. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est en lutte contre soi-même? Ben, c'est un petit peu difficile, il euh, y a euh, moi, je pense qu'il n'y a pas à choisir entre soi et soi, euh, entre deux parties de soi, je pense que tout simplement il faut attendre que ça passe, il y en a pour 3-4 jours, et ensuite vous saurez exactement ce que vous voulez et comment vous voulez le faire ou le, le réaliser, ou comment vous voulez parler si jamais vous avez à, vous, à dire quelque chose d'un petit peu agressif. Samedi et dimanche, la Lune sera en Poissons, donc elle sera en harmonie avec vous, et en harmonie en ce qui concerne vos amitiés, euh, et des amitiés qui sont euh, profondes, hein. c'est quelque chose, ce de, sont des personnes auxquelles vous êtes profondément attachés, peut-être que vous allez euh, simplement en avoir des nouvelles, ou alors que vous allez vous retrouver euh, peut-être pour passer quelques jours de vacances ensemble. En tout cas ce sont deux jours euh, vraiment très agréable dans ce domaine précisément des amitiés et des projets qui vont avec. Gémeaux et ascendant Gémeaux, un bon horoscope pour vous cette semaine avec des planètes en Lyon. Nous avons le Soleil qui rentre en Lyon le 23 et donc qui va donner la tonalité de tout le mois, et puis nous avons aussi Mars qui est en en, en Lyon, alors cette fois c'est le deuxième décan qui va recevoir les bons aspects de mars, alors que les aspects du soleil c'est le 1er décan. Alors en ce qui concerne le soleil, ça va vous mettre dans un environnement où vous vous sentirez complètement à l'aise, où vous pourrez être totalement vous-même, c'est-à-dire curieux, bavard, euh, et curieux des autres aussi, hein? c'est une de vos qualités, euh, c'est-à-dire que vous ne faites pas tout tourner autour de vous, bien que le soleil en lion soit un petit peu tenté par un, un auto-centrisme on va dire, mais vous vous centrerez aussi sur les autres et vous serez curieux et c'est donc le bon moment, si vous voulez euh, par exemple approfondir une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, euh, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à, à, vous, à montrer euh, finalement à l'autre que vous vous intéressez à lui ou à elle, euh, sans dépasser certaines limites qui sont celles de la discrétion hein, et de l'indiscrétion. Donc soyez un petit peu attentif à ça. Après, euh, bon pour le deuxième e décan, il y a évidemment cette, euh, cette bon aspect de Mars qui est quand même très dynamique, euh, qui vous incite à aller euh, alors de manière peut-être un peu plus offensive vis-à-vis -vis des autres, peut-être parce que vous avez envie de draguer quelqu'un, hein, vous êtes attiré par quelqu'un et vous avez envie d'y aller, mais je pense qu'il faut euh, un petit peu vous retenir, parce que parfois euh, le, le, votre euh, l'élu de votre cœur, celui ou celle que vous avez envie de séduire, peut euh, être un petit peu euh, offusqué, avoir, euh, être euh, comment dire, gêné par votre façon de faire qui est, qui peut être euh, un petit peu débridé, vous voyez, avec euh, Mars. Donc essayez, si vous voulez séduire quelqu'un surtout, hein, de ne pas euh, je veux dire l'agresser avec votre séduction, enfin, agresser est un mot un peu fort, mais euh, de ne pas être envahissant, euh, de ne pas lui envoyer des textos toute la journée, euh, rester euh, non pas réservé mais normal quoi. Mardi et mercredi seront des bonnes journées euh, avec la lune en bélier, mais elle va valoriser euh, Mars, hein, qui est la planète du Bélier, donc euh, vous serez encore plus rapide que l'éclair hein, pendant ces deux jours, euh, euh, donc attention euh, toujours à ne pas ou parler trop vite, à ne pas être trop euh, offensif sur le plan de la séduction et euh, profiter de tout ça pour montrer à quel point vous pouvez être euh, rapide à réagir si on vous demande quelque chose, euh, gentil dans votre manière euh, de vous exprimer. Cancer et ascendant Cancer, euh, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une jolie rencontre entre Mercure et Vénus qui peut bien évidemment être le symbole d'une rencontre. Alors si vous faites une rencontre, mes chers amis Cancer, euh, euh, et que vous êtes célibataire évidemment, hein, parce que si vous êtes en couple, ça peut poser problème, mais si vous êtes libre et que vous euh, êtes intéressé par quelqu'un, que votre cœur bat un petit peu plus vite, euh, attention à ne pas euh, tout de suite, être dans un rêve romantique, dans un roman que vous vous ferez dans votre tête. Parce que souvent, quand on est dans l'attente d'une rencontre, qu'on a besoin de rencontrer quelqu'un parce qu'on on est mal quand on est seul, euh, souvent hein, le cancer n'est pas bien quand il est seul, eh bien on projette énormément de choses sur la personne, hein? on projette des attentes, des besoins, des demandes, Alors on projette tellement de choses que c'est lourd pour la personne en face, et qu'elle prend ses jambes à son cou! Hein? Alors vraiment, si vous pouvez euh, ne rien projeter, ne rien attendre, ne rien demander et laisser l'autre euh, tomber amoureux de vous, finalement, parce que toutes ces demandes, ça va faire écran finalement, ça peut empêcher l'autre de tomber amoureux. Donc essayez d'être vide, hein, vous voyez, d'intention, de ne pas attendre quoi que ce soit pour l'instant, hein, simplement, c'est la période des débuts, la, la, la période de la séduction, où il faut juste l'autre, ce qui est qu a une espèce d'accrochage, de, de, de cristallisation sur votre personne qui va faire, qui va vous trouver toutes les qualités. Mais si vous mettez toutes vos demandes sur la table comme ça, tout de suite, ça ne marchera pas, ça je vous le garantis. Deux bonnes journées samedi et dimanche avec la Lune en poisson alors pour vous, le cancer, c'est euh, l'assurance de passer des bons moments de, de convivialité avec ceux que vous aimez, avec euh, euh, des personnes même que vous ne connaissez pas très bien, les deux, hein? euh, peut-être parce que vous serez euh, finalement dans un environnement où vous serez à la fois avec des proches et à la fois avec des gens que vous ne connaissez pas, mais l'ambiance euh, de ces deux jours sera vraiment très sympathique et très conviviale. Lyon, et ascendant Lyon, bon anniversaire! Le soleil rentre dans votre signe euh, le 23, hein? donc euh, c'est euh, un nouveau cycle qui démarre pour vous et c'est une très bonne conjoncture évidemment pour ceux qui sont nés euh, 23, 24, 25. Hein? Euh, vous êtes un petit peu à l'écart euh, d'Uranus, donc il n'y a plus pour l'instant il n'y a plus de stress et euh, vous allez pouvoir euh, euh, montrer qui vous êtes vraiment, vous affirmer, euh, affirmer vos qualités de lion, c'est-à-dire le courage, la, la force, le, le, la créativité aussi et euh, bon, euh, imposer également votre autorité. Alors ça il faudra être Peut-être lever un petit peu le pied hein, sur l'autorité, euh, euh, d'ailleurs c'est ce que vous a demandé déjà Uranus hein, euh, lors de son passage, euh, vous avez pu avoir des problèmes avec l'autorité ou à cause de votre autorité, et là hein, faites un petit peu attention, juste c'est un, un petit conseil comme ça en passant, euh, ça n'est pas euh, renier qui vous êtes que euh, d'aplanir un petit peu cette tendance à l'autorité. Ensuite on a Mars hein, pour le deuxième décan, elle est dans votre décan, donc elle vous incite forcément à être très réactif, impulsif, mais elle fait un bon aspect avec Jupiter. Donc vous aurez l'esprit de compétition. Il sera très bien appliqué si vous faites du sport, et de la compétition dans le sport évidemment, donc là euh, vous pouvez partir, vous pouvez être sûr que vous allez partir gagnant. Mais si vous appliquez ça à vos relations avec les autres, si vous êtes en compétition avec les autres, disons que l'ambiance sera certainement un peu moins conviviale. Euh, donc essayez, euh, si vous sentez euh, qu'il y a cette tendance en vous à, à vous mettre en compétition avec des proches, euh, euh, oui mais moi je fais mieux que toi, enfin bon je schématise, hein, euh, bon, ben vous reculez d'un pas, et euh, vous vous demandez si euh, votre interlocuteur, enfin, ou ceux qui vous entourent ne vont pas euh, euh, en être blessés. Mardi et mercredi, la lune sera euh, en signe de feu aussi, donc en bélier, et euh, bon, c'est euh, votre signe de voyage, hein, donc c'est une... Ce sont des bonnes journées pour partir ou pour revenir, hein, mais de toute façon des bonnes journées pour voyager, et euh, si vous ne voyagez pas réellement, et bien pour voyager dans votre tête, euh, grâce à un bon livre, un bon film, euh, ou euh, tout simplement du surf sur internet, sur des sites de vacances, euh, bref, vous pourrez vous évader! Vierge et ascendant vierge. Alors euh, dans votre horoscope de cette semaine, il y a euh, quand même quelques bons aspects, et euh, surtout pour le 3e décan, une rencontre entre Mercure et Vénus qui est symbolique euh, d'une rencontre. En plus de ça, euh, ça se passe dans votre secteur d'amitié. Alors est-ce que c'est une rencontre amicale ou est-ce que c'est une rencontre euh, amicale qui peut évoluer euh, vers autre chose, ou alors est-ce que euh, vous allez tout simplement vous apercevoir qu'un de vos amis, qui est avec vous en vacances ou euh, au travail, je ne sais pas, euh, bon, s'intéresse à vous, ou que vous, vous vous intéressez davantage à lui ou à elle. Toujours est-il que euh, ce serait bien, euh, si c'est un début de relation, de commencer par l'amitié et de ne pas essayer tout de suite de passer à, à autre chose. Parce que dans l'amitié on se construit euh, euh, des affinités, vous voyez? On arrive à, à, à mieux se connaître déjà, et pour former un couple, c'est quand même bien de se connaître, euh, et on arrive à, à savoir quels sont les points euh, euh, qui nous, ra nous rapprochent, les centres d'intérêt qu'on peut avoir en commun. Tout ça, c'est très important pour s'aimer, je ne dis pas pour tomber amoureux, parce que l'attirance la, amoureuse, elle est chimique, hein? mais elle dure pas. Ce qui dure, c'est l'amour hein? bien évidemment, et qu'est-ce qui crée de l'amour? C'est justement ce qu'on peut avoir en commun d'intérêts qui vont nous enrichir, qui vont faire que le couple aura... Euh, euh, bah, il va grandir et évoluer exactement comme un être humain. Hein? Vous allez le nourrir, et euh, bon, la nourriture c'est aussi important pour l'être humain que pour le couple. Donc... Euh, hein, euh, L'amitié dans un premier temps, pour mieux se connaître, c'est important. Jeudi devrait être une bonne journée avec la lune en taureau. Bon, c'est votre signe de voyage, mais c'est assez contradictoire parce qu'en même temps, c'est un signe assez sédentaire hein, le taureau. Alors si vous partez, à mon avis, vous n'allez pas partir très loin. Hein, euh, simplement euh, vous irez dans un endroit déjà où euh, que vous connaissez, et où vous serez rassuré euh, en tant que Vierge qui s'inquiète de tout, vous trouvez dans un endroit que vous ne connaissez pas, ça n'est pas rassurant. Donc je pense que vous allez vous retrouver quelque part, ou avec des gens en tout cas, que vous connaissez déjà, et ce sera sympathique et chaleureux. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, la bonne nouvelle c'est l'entrée du soleil en lion le 23, le lion étant un des signes les plus sympathiques de votre zodiaque, il gère à la fois vos amitiés et vos projets. Donc on est toujours, si vous voulez, dans, dans cette période lion, euh, vous êtes où avec des amis ou alors vous avez des projets? des projets de visiter, par exemple, des endroits où vous n'êtes jamais allé, euh, d'explorer euh, l'inconnu, enfin bref, il y a une notion un petit peu aventureuse hein, avec le lion euh, qui domine. Euh, ça concerne surtout euh, le premier décan et, et encore la semaine prochaine, hein, bien évidemment. Euh, à côté de ça, il y a un, aussi un bon aspect de mars pour le deuxième décan cette fois, et Mars sera en bon aspect avec la planète de chance Jupiter qui elle-même est en bon aspect avec vous, donc ça fait, vous hein, voyez, ça fait quelque chose vraiment d'extrêmement positif hein, pour ceux du deuxième e décan qui peuvent... Euh, bon alors euh, qu'est-ce que ça peut donner? Vous avez un projet peut-être? Euh, vous êtes sur un projet? Alors peut qui ne date pas d'aujourd'hui très certainement, c'est un projet qui est en marche depuis quelque temps, et qui tout d'un coup, euh, vous ne saurez pas pourquoi ni comment, va prendre des proportions, parce qu'avec jupiter hein, tout grandit toujours. Alors l'attitude, la meilleure attitude à adopter, c'est euh, bah, euh, d'être content, hein, et de dire ah bah chouette, alors ça avance bien, ça progresse bien, on en profite. Alors on en profite pourquoi? Euh, on en profite pour euh, essayer de, de donner encore plus de place à ce projet, parce qu'il se développe, donc il a besoin de place. Euh, alors de, de la place, ça peut se trouver, euh, ça peut être une question de temps à lui consacrer, par exemple, hein, donc trouver du temps à consacrer à ce projet. Euh, ça peut être aussi de le de faire de la publicité, hein, tout simplement, d'en parler, d'en faire parler. C'est important hein, quand on a un projet, euh, toujours il faut euh, trouver une manière comme une autre euh, d'en faire parler. Vendredi sera une bonne journée pour vous avec la lune en Verseau, vous serez fiers de vous. Hein. Euh, C'est... Euh, comment dire, euh, il est possible que vous ayez, que vous receviez des compliments ou que ben ce soit vous qui vous fassiez des compliments, ma foi euh, c'est quand même la meilleure manière de, de se faire du bien, c'est d'être content de soi, euh, ça a des effets extrêmement positifs et sur votre humeur, et sur votre santé aussi. Musique scorpion et ascendant Scorpion, deux aspects dans votre horoscope de cette semaine, un très bon, et un qui est, euh, va falloir un petit peu le gérer. Euh, le premier, c'est une rencontre entre mercure et vénus. Elle a très bonne réputation et elle a lieu euh, dans le troisième e décan du cancer qui correspond donc à votre troisième e décan à vous. Alors c'est dans un secteur euh, d'étrangers, hein, lo... qui représente le lointain, les voyages, les... les les personnes qui sont très différentes de vous, euh, il est donc très possible que vous fassiez une rencontre alors que vous êtes en voyage, ou que vous rencontriez quelqu'un d'origine étrangère, ou encore que cette personne que vous allez rencontrer soit d'un milieu très différent du vôtre. Quoi qu'il en soit, euh, mon conseil c'est euh, bah de vous adapter déjà, hein, parce que la personne va quand même être euh, très différente de vous, euh, ou avoir peut-être une religion différente, je ne sais pas, ou une façon de vivre différente, auquel cas il vous faudra donc bien réfléchir avant de, de vous engager dans, dans quoi que ce soit, euh, surtout vous euh, qui êtes quand même assez prudent hein, dans la vie, vous prenez des risques, c'est très bizarre parce que vous prenez des risques par certains côtés, parce que vous aimez vous mettre en danger. Mais alors dès qu'il est question d'affectif, là vous prenez plus aucun risque, hein, parce que vous ne voulez pas être trahi, vous ne voulez pas être jaloux, vous voulez quelque chose de parfait sur le plan amoureux. C'est pour ça que vous êtes souvent déçus d'ailleurs, parce que la perfection n'existe pas. Et alors je vous demande cette semaine de bien garder ça dans un coin de votre tête, que personne n'est parfait et que bon, c'est euh, euh, trop demander à l'autre que de lui demander d'être même d'être à moitié parfait. Hein? Euh, à côté de ça, il y a une petite dissonance de mars, rapide, parce que mars est rapide, qui va vous obliger à faire des efforts, alors des efforts pour plaire, pour séduire, des efforts, pour être un petit peu plus show off, alors que votre nature est quand même d'être très réservée. Hein. Là, euh, vous pouvez pas faire autrement que euh, hein, d'être un petit peu... Euh, de prendre sur vous et euh, hein, de vous ouvrir. De bonnes journées, samedi et dimanche avec la Lune en poisson. Alors pour le Scorpion, c'est quasi euh, idéal dans la mesure où vous aurez euh, d'abord une belle sensibilité, beaucoup de créativité, et que vos sentiments seront euh, vraiment intenses, profonds, euh, euh, parfois quasiment mystiques hein, avec euh, le bon aspect euh, de Neptune si vous êtes du deuxième e décan. Donc euh, de bonnes journées pour vous sentir en phase et avec les autres, et avec vous-même aussi. Sagittaire et ascendant Sagittaire, euh, des bonnes nouvelles dans votre horoscope de cette semaine. Déjà avec l'entrée du soleil en, en Lion, qui euh, est un signe de feu et qui représente, euh, qui est le secteur le plus euh, réjouissant de votre thème, hein? c'est un secteur de joie et pour vous la joie, eh ben c'est le voyage hein? le plus souvent, c'est de pouvoir vous euh, ouvrir les portes et ne pas avoir de limites, avoir un, un horizon illimité. Donc euh, est-ce que c'est le bon moment pour partir en vacances? Oui! Hein? Avec euh, pendant toute la période Lyon, tout ce que vous ferez qui vous éloignera de vos bases habituelles sera plaisant satisfaisant vous serez content euh, délivré libéré enfin vous voyez tout ce côté euh, détente finalement que peut vous apporter à vous le Sagittaire le voyage donc euh, le le conseil hein, c'est simple c'est un mot profitez c'est vraiment ce qu'il faut faire hein, avec euh, les planètes en Lyon, et d'ailleurs il y a Mars aussi que, qui va se trouver en Lyon, alors là il y a plus une notion de compétition, parce que Mars va être au Trigone de Jupiter, alors peut-être que vous allez euh, être en compétition sportive, hein, euh, ou professionnelle, ça dépend, euh, avec quelqu'un, mais vous avez vraiment tous les atouts pour gagner puisque Jupiter est dans votre signe. Seul un excès euh, de confiance en vous peut euh, se retourner contre vous, ce serait dommage. Hein? Restez quand même à un niveau d'humilité sans pour autant vous dévaloriser ni rien. Hein? Euh, ne vous croyez pas supérieur aux autres hein? et tout se passera vraiment très bien, euh, euh, parce que sinon euh, les autres vont vous regarder un petit peu de travers quand même, hein? si vous Émettez des ondes comme ça. C'est pas quelque chose que vous direz ni que vous ferez, mais vous, vous comment dire, vous, il y, y a des ondes. Vous émettrez des ondes d'autosatisfaction qui peuvent déplaire aux autres. Mardi et mercredi, deux bonnes journées avec la lune en Bélier et pour vous Sagittaire, c'est encore une fois, la satisfaction, l'autosatisfaction, les plaisirs euh, euh, de toute nature, euh, et surtout le plaisir d'être reconnu pour vos qualités, pour vos talents. Euh, euh, je ne sais pas ce que vous ferez, mais en tout cas, euh, si vous, toujours si vous êtes du deuxième décan, ah, ça va, ça va y aller, ça va bien marcher. Hein? Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien il y a une jolie rencontre face à vous entre Mercure et Vénus. Elles se croisent parce qu'il y en a une qui est rétrograde et l'autre qui est prograde, donc qui avance. Euh, mais ça peut donner une rencontre. Alors quand on est Capricorne et qu'on rencontre quelqu'un, donc ça, ça concerne le troisième e décan en particulier, hein, donc une rencontre avec quelqu'un, il y a déjà au départ une certaine méfiance qui peut s'installer. Vous voulez absolument connaître la personne avant de vous engager, et ma foi, je peux pas vous donner tort. Hein? Mais seulement il ne faut pas essayer de ne pas trop montrer à l'autre que vous vous méfiez de lui, que vous n'êtes pas en confiance, que ne lui parlez pas, surtout pas de vos expériences passées, où tout a tourné au fiasco, bon, j'exagère peut-être, mais ne mettez pas le passé sur la table. Hein? Euh, simplement parlez de... Faites-le parler de lui ou d'elle déjà, hein? montrez que vous vous intéressez, et euh, si vous parlez de vous, parlez de vos succès, parlez de ce que vous aimez, euh, vos goûts, tout ça, bon, ce sont des choses que vous pouvez partager avec l'autre sans courir le moindre risque. Hein. Euh, donc voilà, il faut du temps, hein, et ça vous en avez hein, toujours, le Capricorne a du temps, euh, et euh, faire en sorte que l'autre ne soit pas le dépositaire de vos échecs passés, parce que ça va lui donner tout simplement euh, l'idée que bon bah il va être votre il ou elle va être votre prochain échec, hein, si ça démarre comme ça, c'est foutu d'avance. Donc hein, vous essayez d'oublier, euh, enfin pas d'oublier, mais de mettre un petit peu un voile hein, sur tout ce que vous avez vécu avant parce que vous ne savez pas, ça se passera peut-être pas de la même manière, hein, ça peut être très différent. Samedi et dimanche devraient être de bonnes journées puisque la lune occupera les poissons et que vous aurez une sensibilité justement un peu plus forte que d'habitude qui vous permettra d'être à l'écoute de l'autre, de recevoir des confidences, ou même vous d'en faire hein, des confidences. En tout cas vous serez dans de bonnes dispositions au niveau de la communication et c'est assez rare hein, pour être souligné parce que le Capricorne, en général, à moins d'un ascendant qui va dans l'autre sens, en tout cas, le Capricorne généralement n'est pas du genre très communicatif. Mais là, euh, ces deux jours-là, vous le serez davantage. <musique> Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, il y a l'arrivée du Soleil en Lion. Euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle euh, étant donné qu'il va se trouver face à vous, euh, donc si vous êtes des tout premiers jours du signe, c'est-à-dire que vous ne faites pas partie de ceux qui sont un peu ennuyés par Uranus, et il se pourrait que vous ayez une proposition, qu'on vous dise, euh, qu'on vous fasse une offre ou euh, qu'on vous invite quelque part, et ma foi, bah, vous en serez content, euh, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter, à moins que vous n'ayez un empêchement, c'est possible. Mais autrement bon, c'est vraiment... Euh, euh... Avec le lion, il y a toujours de la gaieté dans l'air, vous allez vous amuser, euh, euh, c'est pas du tout un signe morose, hein, vraiment pas. Et ben ensuite, il y a Mars aussi qui est vraiment euh, euh, face à vous en lion, et, et alors Mars c'est pas la même nature hein, que le soleil. Mars ça peut être euh, des rivalités, des conflits, des... Euh, vous voyez des des ambiances comme ça, un petit peu de rapport de force. Il est possible que vous soyez en vacances à plusieurs et que euh, le Verseau étant extrêmement individualiste, vous ne vous intégriez pas très bien dans la troupe, dans le groupe, enfin là, au milieu des gens avec qui vous serez, vous les trouverez envahissants, vous trouverez qu'ils ont au bout de quelques jours qu'ils ont tous les défauts, euh, bon bref ça risque de mal se passer. Donc essayez, s'il vous plaît, hein, euh, de vous dire que bah, vous les avez souhaitées ces vacances, que ce sont des personnes avec lesquelles vous entendez bien normalement, seulement peut-être que vous n'aimez pas la proximité et que le problème se trouve dans la proximité. Donc le problème vient de vous ne projetez pas sur les autres, ils ne sont pas responsables, hein? parce que sinon ça va vraiment vous allez vous fâcher. Donc euh, c'est vous hein, qui ne supportez pas, ce sont pas les autres qui sont insupportables. Mardi mercredi, la lune sera en Bélier et ce sera le moment de communiquer, de parler franchement. Donc euh, si jamais vous avez des reproches à faire, ce que je ne vous conseille pas, hein, mais si jamais vous avez des reproches à faire, ce sont deux bonnes journées pour vous exprimer. Mais je pense que vous auriez intérêt à, à vous servir de, de ces énergies pour réfléchir plutôt sur vous-même, euh, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, euh, peut-être très possiblement les autres ne sont pas responsables. Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, il y a un très joli euh, petit aspect. Euh, Vénus et Mercure vont se croiser euh, dans le troisième décan du Cancer et bon. Euh, wow il est possible que tout le signe hein, en ait des échos parce que c'est quand même une conjoncture assez sympathique dans un... Euh, bon, une, la planète du cœur qui croise la planète de l'esprit euh, et tout ça dans un secteur sentimental. Donc c'est très possible que... Euh, alors, soit vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez, il va y avoir une espèce d'entente immédiate parce que vous aurez des natures assez semblables. Hein, euh, puisque le cancer est un signe d'eau comme le vôtre, donc il y aura des, en tout cas des sensibilités euh, qui seront euh, les mêmes. Alors ça c'est pour euh, quelqu'un que vous venez de rencontrer si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, et eh ben c'est le moment de vous dire des mots d'amour. N'hésitez pas, je sais que le poisson est parfois un peu timide, réservé, euh, euh, mais euh, là avec cette configuration, vous pouvez dire ce qui vous passe par la tête en termes de gentillesse, de mots d'amour, euh, vraiment de, de voyez, de, de choyer euh, celui ou celle que vous aimez, et vous aurez des retours, hein? c'est un bon aspect donc forcément ça vous reviendra positivement, c'est à dire que l'autre aussi vous répondra et, sera gentil avec vous, vous dira des choses agréables, flatteuses même parfois. Vous pourriez recevoir de très jolis compliments hein, qui ne seront pas de la flatterie, qui sont vraiment des compliments dictés par l'amour. D'ailleurs, vous verrez dans le regard de, de votre partenaire, ce sera le regard, il vous regardera avec les yeux de l'amour, hein? je pense que euh, ça, ça peut quand même vous faire très plaisir et, et vous faire passer de très bons moments, euh, sans que vous ayez à, euh, à vous dire oui, mais après qu'est-ce qui va se passer, est-ce que... Non, ne vous posez aucune question, vivez le moment présent. Jeudi devrait être une bonne journée justement pour vous exprimer, puisque la lune sera en taureau dans un secteur hein, euh, qui parle d'expression personnelle, euh, d'échange, de, euh, de discussions, donc ce sera le moment idéal pour euh, confier vos sentiments ou pour écouter votre partenaire vous dire à quel point il vous aime et à quel point il vous veut du bien. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine. Euh, D'ici là, comme d'habitude, si vous voulez plus de détails sur votre horoscope, vous pouvez aller euh, sur le site rtl.fr, sur celui du figaro tv magazine, et puis vous pouvez aussi appeler le 3210 <musique>